Lorsque l'on consulte une page web ou tout autre document, il est possible de copier un texte pour le coller dans une page de tableau par un simple glisser déposé. Démonstration. Une page web est affichée. On a lancé Workspace. Dans la palette d'outils, on clique sur « Créer une nouvelle page ». On revient dans le navigateur. On sélectionne le texte que l'on souhaite copier. En maintenant la pression du stylet sur la surface du tableau, on effectue un glissé sur l'icône de Workspace. Lorsque la page de tableau apparaît, on relâche la pression du stylet. Le texte est collé dans la page. Il a pris les attributs par défaut des zones de texte. Vérification. On modifie les attributs par défaut des zones de texte. Couleur bleue et taille 14. Dans la page web, on sélectionne une phrase. On la glisse dans une page de tableau. Lorsqu'on relâche la pression du stylet, le texte est collé avec ses nouveaux attributs.